Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence présentée par Isabelle André du Centre Spirit Alain de Kardec de Rambouillet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Ce soir, tu vas nous parler de la philosophie spirit à la rencontre de la sagesse de Lorient. Juste avant de te laisser la parole, je rappelle, notamment pour ceux qui nous suivent pour la première fois, que cette conférence est diffusée en direct sur la page Facebook du groupement de Centre Spirit d'Île-de-France dont vous pouvez consulter les dates de conférence sur la page ou bien sur le site internet qui s'affiche ainsi que sur la page Facebook de la FSF. La conférence sera également mise à disposition dans les prochains jours sur les pages YouTube Alain Kardec de la FSF et Regard Spirit du LMSF. Donc, bon visionnage. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions en commentant sous la vidéo. Isabelle se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la conférence. Et Isabelle, la parole est à toi. Merci Romain. Eh bien, bonsoir à, à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons parler du bonheur. Donc tous, nous le recherchons ce bonheur. Tous les êtres humains le recherchent. Et à cette poursuite incessante, nous empruntons des chemins variés. Certains vont rechercher le bonheur dans la vie de famille, d'autres à travers des voyages, d'autres encore à travers les amusements, les distractions. D'autres encore vont plutôt le rechercher dans l'accumulation de biens matériels, ou dans des ambitions, ou dans des études, etc. Donc de vie en vie, nous n'avons de cesse de rechercher le bonheur, mais il nous échappe sans cesse. Qui peut dire qu'il ou elle est totalement et durablement heureux Le bonheur nous semble instable, voire insaisissable. Mais qu'est-ce donc que le bonheur eh bien, nous allons distinguer le bonheur du plaisir. Or, on attend généralement que les plaisirs nous apportent le bonheur. Il s'agit pourtant de sensations de nature et de niveaux très différents. Alors, le plaisir. On a le plaisir, par exemple, d'avoir une maison, des amis, un travail intéressant, etc. Le plaisir va dépendre des circonstances et sa nature est instable. La sensation qu'il inspire peut d'ailleurs devenir neutre, voire désagréable. Et sa répétition peut conduire à son affadissement, voire même au dégoût, qui n'a jamais été malade à force de manger trop de chocolat. Donc, le plaisir s'épuise à mesure qu'on en jouit. Par ailleurs, le plaisir est une expérience centrée sur soi, qui peut même entrer en conflit avec le bien-être des autres. Il peut se conjuguer avec la méchanceté. On peut prendre plaisir à faire souffrir quelqu'un, par exemple. Le bonheur est totalement différent. C'est un état de plénitude sous-jacent à chaque instant de l'existence et qui perdure à travers les aléas la jalonnant. Il naît d'un état exceptionnellement sain, et serein. En fait, c'est un état de sagesse qui est lié à la connaissance de la vérité au sens de compréhension de la nature véritable des choses. Le bonheur se cultive, il s'intensifie et il peut coïncider avec des situations douloureuses, par exemple la maladie, l'emprisonnement, etc. Il ne se trouve pas hors de nous, c'est un état. Il est donc au-dedans de nous. Il rayonne vers l'extérieur au lieu d'être centré sur soi. Le bonheur est un état. Donc voilà ce que nous enseignent les sages depuis des millénaires, car eux, ils l'ont trouvé ce bonheur. Mais alors, comment atteindre ce bonheur tant convoité C'est ce que la sagesse de Lorient va nous apprendre durant cette conférence, et nous allons voir comment cette sagesse peut venir enrichir la philosophie spirite. Donc, nous allons prendre le chemin du bonheur. Je vous emmène avec moi sur ce chemin. Où nous allons à ce chemin qui est tracé par la philosophie spirite, par la sagesse orientale. Et plusieurs étapes jalonnent ce chemin. Alors, voici les étapes. Première étape, la connaissance de soi-même. Ensuite, nous verrons comment nourrir cette âme que nous avons par la foi, la prière, la répétition des noms de Dieu et les mantras, l'étude de textes spirituels. Troisième étape, se mettre au service de son prochain, la voie royale qui mène à Dieu. Quatrième étape, s'abandonner en Dieu, c'est le chemin de l'humilité. Nous verrons un chemin très ardu à prendre. Et enfin, l'union avec le divin. Alors, pour introduire ce sujet, je reviens sur quelques concepts de base pour ceux qui ne connaîtraient pas la philosophie spirit. Le spiritisme est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leur manifestation, dont les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec extrait du dictionnaire des concepts spirites. Et la philosophie spirite place Dieu au centre de son enseignement. Dieu, défini par la philosophie spirite comme l'intelligence suprême, la cause première de toute choses, il est énergie, amour, lumière. Donc toutes les dénominations de Dieu, que ce soit l'âme du monde, Allah, Yahvé, l'être suprême, le brahman, correspondent à une même et unique réalité. L'être humain, quand je parlerai de l'être humain, c'est en tant qu'âme immortelle incarnée dans un corps physique. Sur ce dessin, vous voyez le corps physique en noir et autour les différents corps spirituels qui constituent ce que les spirites appellent le périsprit, ce qui veut dire qui entoure l'esprit. Et donc je vais m'appuyer sur la sagesse de l'Orient. Il s'agit de la spiritualité de l'Asie, et notamment je m'appuierai sur le soufisme, qui est la mystique de l'islam, ainsi que sur l'hindouisme représenté par des sages du XXe et du XXIe siècle, tels que Swami Prajnapat, Mahananda Mouyi et Ama. Ces sages qui ont atteint le bonheur, qui ont atteint la plénitude et qui viennent délivrer un enseignement de nature universelle. Donc, la spiritualité n'est pas quelque chose, quelque chose dont on se contente de parler il faut la vivre. Donc, je vais présenter les pratiques spirituelles qui conduisent au bonheur en épurant l'âme et le corps spirituel. En commençons notre chemin avec cette première étape très importante la connaissance de soi-même et notamment l'examen de conscience ou si vous préférez l'introspection. Les sages nous enseignent que seule une âme pure peut trouver Dieu. C'est pourquoi tout travail de spiritualisation commence par un travail d'introspection afin de connaître ses qualités et ses défauts et d'acquérir les qualités qui nous manquent, hein, qui nous font défaut. C'est vraiment ça. Un défaut, c'est une qualité que nous n'avons pas encore acquises. Un moyen pour s'améliorer moralement, c'est de faire le bilan régulier de son comportement, de ses paroles et de ses pensées, ainsi que cela est préconisé dans le livre des esprits d'Alan Kardec, à la question 919. En se demandant, ai-je manqué à mes devoirs Quelqu'un a-t-il à se plaindre de moi Qu'ai-je fait de bien Qu'ai-je fait de mal Ai-je fait à autrui tout ce que j'ai voulu pour moi Pourquoi ai-je agi de la sorte Comment aurais-je pu agir différemment ?» Et dans cette question 919, l'esprit qui conseille cet examen de conscience, l'esprit de saint Augustin, explique, je le cite, « Celui qui chaque soir rappellerait toutes ses actions de la journée et se demanderait ce qu'il a fait de bien ou de mal, priant Dieu et son ange gardien de l'éclairer. » acquérait une grande force pour se perfectionner, car croyez-moi, Dieu l'assistera. » Donc voilà, il s'agit de se poser des questions et de se demander pourquoi nous agissons de la sorte pour comprendre son fonctionnement et s'améliorer. Car plus nous avons de qualités morales et plus nous sommes heureux. Ce sont nos imperfections qui nous rendent malheureux et qui rendent autrui malheureux. Donc rappelons-nous que le bonheur ou le malheur sont l'expression de ce que nous sommes et non le résultat de ce que nous avons. Deuxième étape pour se connaître, comprendre les mécanismes du mental, notamment nos pensées et nos émotions. En fait, les sages de l'Inde ont étudié depuis des millénaires les mécanismes du mental afin de parvenir à s'en libérer c'est le mental qui est la cause réelle de nos chagrins et de nos souffrances. Il oscille euh, comme un pendule entre les plaisirs et les peines. Et puisqu'il ne recherche que le plaisir, à un moment donné, ce plaisir fait place aux peines, puisque le plaisir, on l'a vu, n'est pas permanent. Alors, en pratiquant l'introspection, en apprenant à être présent, à être attentif, conscient des mécanismes de notre mental, eh bien, on peut arriver à euh, avoir de meilleures pensées, des pensées qui nous rendent plus heureux. Donc, La sage ama nous conseille d'observer nos pensées, leurs répétitions, les actes qu'elles engendrent et les conditionnements qu'elles édifient à notre insu. En fait, le mental, ce sont nos pensées. Et quand elles sont intenses, ces pensées se transforment en actes. Et quand elles sont répétées, quand ces actes sont répétés, ils deviennent des habitudes et forment le caractère. Donc, la sage Ama nous enseigne que pour éliminer le mental, il faut d'abord changer la qualité de nos pensées. En cultivant de bonnes pensées, nous nous débarrassons des mauvaises pensées qui nous rendent malheureux. C'est un état de vigilance à acquérir. Alors, je vais présenter le travail de Swamiji, Swami Prajnampad, que vous voyez ici sur l'écran, ce sage indien qui, en fait, nous invite, avant d'accomplir chaque action, à nous interroger de manière lucide sur le pourquoi. C'est ça cet état de vigilance, se demander pourquoi je fais, pourquoi je dis, pourquoi je pense cela, quelle est mon intention c'est vraiment cela qui permet d'avoir une lucidité à l'égard de nos pensées. De même, nos émotions nous renseignent sur le fonctionnement de notre mental. Ils nous encouragent, quant à nos émotions, à d'abord reconnaître la présence d'une émotion. Quand une émotion apparaît, en être conscient. « Ah, là, ok, je suis conscient, je suis par exemple en colère, je suis triste. » Prendre conscience de cette émo émotion et l'accueillir. Ne pas la nier, ne pas se couper de l'émotion, mais faire corps avec l'émotion. Et laisser cette émotion s'exprimer. Ne pas craindre qu'elle qu reste, qu'elle s'incruste, euh, que l'on ne puisse pas s'en défaire. Hein. En fait, l'émotion c'est de l'énergie. Et cette énergie doit s'exprimer Donc, euh, en s'exprimant. S'épuise et comprendre l'émotion, il s'agit enfin quand l'émotion s'est exprimée. Donc, par exemple, euh, voilà, je suis triste, je vais peut-être pleurer, je laisse l'émotion s'exprimer. Après, c'est comprendre pourquoi euh, discriminer, pourquoi euh, je ressens les choses ainsi, pourquoi ces émotions. Voilà, donc voilà comment peu à peu on devient conscient de ses pensées de ces émotions pour peu à peu les transformer, pour faire place à des sentiments beaucoup plus paisibles que des émotions qui nous perturbent beaucoup souvent. Alors, tout ceci, la compréhension de notre mental, l'introspection, nous permet de réformer notre caractère, c'est-à-dire de l'améliorer par une lutte persévérante contre nos défauts pour acquérir des qualités qui sont définies par les lois divines morales. Donc Voici les qualités euh, que l'on peut acquérir. Euh, ce sont des qualités que l'on trouve dans le dictionnaire des concepts spirites. Et ce sont des qualités qui ont été données par voie médiumnique, par les esprits supérieurs. Donc il y a l'amour, la compréhension, la douceur, la fermeté, la volonté, la persévérance, l'harmonie, la rigueur, la discipline, l'espérance, la foi, le dévouement, la vaillance, l'indulgence, la bienveillance, l'humilité, la résignation au sens de force active, l'acceptation, le pardon, l'abnégation, la fraternité. Toutes ces qualités que nous avons devant nous à, comme travail à acquérir. Donc Cette réforme de caractère est le travail le plus difficile à réaliser sur terre, car elle demande des efforts constants. Aussi, la foi et la prière sont des soutiens très importants. Ce qui m'amène à la deuxième étape de ce cheminement. Nous sommes en chemin vers Dieu et il faut nourrir cette âme sur ce chemin, avec la foi, la prière, puis on va le voir aussi la répétition des noms de Dieu, les mantras et l'étude des textes spirituels. » Alors, commençons avec la foi. Le spiritisme est une voie qui, lorsqu'elle est empruntée avec sincérité, conduit à Dieu, car le but du spiritisme est l'amélioration morale des êtres humains. Aussi la foi est définie par le spiritisme comme amour pour Dieu et non comme la croyance en des dogmes particuliers. C'est une force interne qui pousse à aimer Dieu. L'esprit est tout entier tourné vers Dieu, plus la foi est puissante, plus l'amour divin qu'il entretient est puissant. Donc la foi définie comme amour, amour pour Dieu. Cette définition correspond à ce conseil des sages tel que ma Ananda Moï, que vous voyez sur l'écran. Je cite quelques enseignements. Elle n'a rien écrit, elle a donné un enseignement oral qui a été mis par écrit par ses disciples. Donc, Notamment, c'est cette citation sur la foi. « Toutes les pensées religieuses coulent dans une seule direction, comme tous les fleuves se jettent dans le même océan, et nous sommes tous un. Comment pouvez-vous imposer une limitation à l'infini en déclarant « Ceci est la seule vraie voie ». Ou encore « Si votre cœur est plein d'une ardente et authentique soif de Dieu, vous le trouverez certainement. Autant vous donnerez, autant vous recevrez. » Donc La foi se cultive, hein, la foi-amour hein, se cultive et nous pouvons demander à Dieu de nous aider à faire grandir notre foi, notre amour pour Lui. En fait, plus notre cœur s'ouvrira à l'amour divin et plus nous ressentirons cet amour, cette paix. Et la contemplation des beautés de la nature, soit les océans, les montagnes, les déserts, les forêts, les, le ciel, eh bien, euh, euh, ceci ouvre notre cœur à l'amour divin et augmente par cela même notre foi, amour en Dieu. La prière Également le soutien de ce cheminement vers Dieu. Alors, dans le livre des esprits d'Alan Kardec, la prière est la toute première loi divine, la loi d'adoration précisément. Elle est présentée comme l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Donc, « La prière sincère qui part du cœur est un fondement de la pratique spirituelle, car la prière c'est un acte d'amour pour Dieu. Par la prière nous pouvons faire la louange de Dieu, lui dire notre amour. Nous pouvons lui demander qu'il nous aide à nous fortifier dans la pratique du bien, et de l'amour du prochain. Nous pouvons lui demander qu'il nous aide à supporter nos épreuves, en nous aidant à acquérir la force, la patience, le courage. » et toutes les qualités qui nous permettent de transcender nos, nos souffrances. Évidemment, la prière aussi est utile pour autrui quand nous prions pour autrui. Quand nous prions, nous ressentons un soulagement, un bien-être, parfois même de la chaleur, hein, ce qui montre que toute prière sincère est entendue. Alors, les sages de l'Inde, comme ici Amma, euh, considèrent l'acte de prier comme une véritable force qui nous permet d'accroître l'amour et toutes les vertus qui en découlent. Je cite maintenant Amma, elle aussi donne un enseignement oral qui est mis par écrit par ses disciples. « Mes enfants, les larmes que nous versons lorsque nous prions Dieu avec amour ne sont pas des larmes de douleur, mais de béatitude. » De nos jours, les gens ne prient Dieu que dans les moments de détresse. Si vous priez dans le bonheur comme dans la peine, vous ne connaîtrez plus la souffrance, car, même si elle venait à vous, vous ne l'éprouveriez pas comme telle. Dieu veillera sur vous. Si vous pouvez prier d'un cœur ouvert et verser quelques larmes d'amour pour lui, alors vous êtes sauvés. Mon sur ce chemin. Euh, de nourriture de l'âme. On va parler maintenant de la répétition des noms de Dieu et les mantras. Pour la sage indienne Amma, ouvrir son cœur, prier et verser des larmes en pensant à Dieu est la plus grande des pratiques spirituelles. Elle enseigne que méditer consiste à se rappeler Dieu, à garder de lui un souvenir constant et plein d'amour. Et c'est pourquoi elle préconise de répéter dix 10 fois, cent fois ou même dix mille fois le ou les noms de Dieu afin de garder notre mental fixé sur Lui et d'avoir des pensées plus belles et euh, plus lumineuses. Mahananda Moyi disait également, je cite, c'est sur la diapositive, « Bien que Dieu soit toujours présent en vous et qu'il imprègne votre nature intérieure et votre nature extérieure, il faut toujours le garder présent à l'esprit dans toutes vos pensées et dans toutes vos actions. Alors on retrouve une telle pratique dans le soufisme. Le soufisme c'est la mystique de l'islam, il est appelé la voie de l'excellence. Les soufis sont des musulmans qui mettent l'accent sur la relation personnelle avec le dif de divin pardon, et le travail de réforme morale. Au cœur de leur pratique se trouve le dhikr qu'on prononce je crois zikr. C'est une évocation ou un souvenir de Dieu et l'un des plus puissants euh, zikr est la répétition de la shahada en arabe « la ilala ilala » qui veut dire « il n'y a de Dieu que Dieu ». Et le but euh, pour le soufi, c'est de vider son cœur des préoccupations terrestres et de devenir tout entier prière. L'âme est alors tourné vers le divin. Les mantras ont un objectif similaire. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, ce sont des formules sacrées dotées d'un pouvoir spirituel. Le maître spirituel, qu'on appelle gourou dans l'hindouisme, donne à son disciple un mantra que celui-ci va répéter inlassablement. Alors les spirites n'ont pas la culture des mantras ni de la répétition des noms de Dieu. Pourtant ce sont des pratiques spirituelles très fortes qui permettent de garder l'esprit fixé sur Dieu. Lors d'une réunion médiumnique, l'esprit de Thérèse d'Avila, dont vous voyez ici un, un dessin médiumnique, nous avait donné un mantra, qui était son, en fait son mantra qu'elle avait lorsqu'elle était religieuse en Espagne au XVIe siècle, Solo Dios basta. En français, seul Dieu suffit. Donc Voici pour les mantras et maintenant, dernier point de ces nourritures spirituelles, l'étude. L'étude des textes spirituels qui est également au cœur des pratiques spirituelles car l'étude favorise non seulement l'acquisition de connaissances spirituelles, mais aussi elle rapproche de Dieu. Car lors de l'étude, eh quand on est sincère, évidemment, quand on fait cette étude avec tout son cœur, on se rapproche de son guide spirituel, l'ange gardien des religions, qui vient près de nous, nous faire mieux comprendre, nous faire assimiler ce que nous lisons. Et c'est pourquoi lorsque l'on fait cette étude euh, sincère, eh bien, on ressent une paix, on ressent un bonheur très particulier. Je cite une, un message donné lors d'une réunion médiumnique qu'on trouve dans le dictionnaire des concepts spirites. Un esprit qui disait « Apprenez à vous nourrir chaque jour de connaissances spirituelles, cette connaissance qui nourrira votre esprit et qui le fera grandir, qui le fera évoluer pour qu'un jour il puisse atteindre des sphères supérieures. » Donc Voici donc, j'ai présenté les nourritures de l'âme, la foi, la prière, la répétition des noms de Dieu, les mantras et l'étude des textes spirituels. On continue notre chemin et maintenant, on va prendre la grande voie qui mène à Dieu. C'est le service de son prochain, la voie royale qui mène à Dieu. Et sous, euh, sur cette diapo, vous voyez un dessin médiumnique. C'est un dessin symbolique hein, qui montre un esprit supérieur qui nous enseigne à croître sa capacité à aimer. Alors, alan Kardec a pris comme bannière du spiritisme, « Or la charité, point de salut », c'est dire l'importance que revêt la charité. La charité qui vient du latin caritas, qui signifie « amour de l'autre », c'est-à-dire l'amour désintéressé. Dans l'Évangile sur le spiritisme, la charité est définie comme suit « Aimer son prochain comme soi-même, faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fissent pour nous » est l'expression la plus complète de la charité, car elle résume tous les devoirs envers le prochain. On ne peut avoir de guide plus sûr à cet égard qu'en prenant pour mesure de ce que l'on doit faire aux autres, ce que l'on désire pour soi. De quel droit exigerait-on de ses semblables plus de bons procédés, d'indulgence, de bienveillance et de dévouement que l'on en a soi-même pour eux ?» Donc c'est ça qu'enseignait Jésus. Alors en Inde, il existe de nombreuses voies qu'on appelle des yogas en fait, pour atteindre le divin et l'une de ces voies s'appelle « bhakti-yoga ». C'est la voie de l'amour et de la dévotion. Et euh, les, les sages tels que Ma Ananda Moï, préconisent cette voie en disant que c'est le chemin le plus facile pour aller à Dieu, c'est ce chemin de l'amour. Il est facile car on en ressent immédiatement les bienfaits. On a tous fait l'expérience de l'amour désintéressé euh, offrir un sourire, une parole d'espérance, un réconfort à un inconnu sans ne rien attendre en retour, et on a ressenti en fait immédiatement une satisfaction intérieure, une joie. Donc, euh, pour euh, abandonner l'égoïsme et suivre euh, euh, le, euh, le, le désintéressement, eh c'est vraiment ce chemin de l'amour. Alors, voici quelques belles citations euh, d'Ama sur ce, cette thématique. Alors, pour entendre la douleur des autres, il nous faut un cœur rempli de compassion, un cœur qui nous permette de voir et de sentir la souffrance d'autrui comme si elle était nôtre. Efforcez-vous de vous mettre au niveau des autres et de sentir la vibration de leur cœur douloureux. Si vous n'en êtes pas capable, alors toutes vos pratiques spirituelles sont vaines. Voyez combien il y a autour de nous de pauvres gens qui souffrent par manque de toi de vêtements, de nourriture ou de soins médicaux. En leur montrant de la compassion, nous finirons par perdre notre égoïsme. » Ou encore cette citation. Ces citations. « citations. Mes enfants, l'amour est notre nature réelle. En essence, nous sommes amour divin. Cet amour brille en chacun de nous. La vie est amour. Émerveillons-nous devant la création et devant le créateur d'une telle splendeur. « Mes enfants, vous devez tout aimer, alors et alors seulement vous découvrirez que Dieu vous aime et vous goûterez pleinement tout l'amour qu'il a pour vous. » Donc, L'amour peut accompagner chaque instant de notre journée en considérant avec un égal amour toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en rapport, en ouvrant nos yeux et notre cœur aux merveilles de la nature, en ayant des pensées de gratitude pour les repas que nous mangeons, pour le repos de la nuit, pour notre aisance matérielle, notre confort, notre toit. Euh, en fait, en mettant de l'amour, de la concentration dans tout ce que nous faisons. Euh, je vais maintenant citer Ma alandamoï Remplissez vos devoirs quotidiens avec droiture, amour et bonne volonté. » Essayez de vous élever peu à peu. Maintenez dans toutes vos activités humaines un contact vivant avec le divin et vous n'aurez rien à négliger. Votre travail sera bien fait et vous serez sur la bonne lancée pour trouver le maître. Quel que soit le travail que vous ayez à faire, faites-le dans un seul but avec toute la simplicité, la joie et le contentement dont vous êtes capable. C'est seulement ainsi que votre travail portera ses meilleurs fruits. » Donc, mettons de l'amour dans chacun de nos actes. C'est la leçon que nous enseignent ces sages. Maintenant, passons à la quatrième étape de ce cheminement vers Dieu qui, euh, que j'ai intitulée « S'abandonner en Dieu, le chemin de l'humilité ». Alors, si l'amour est une voie large, et on va dire plus ou moins facilement praticable, L'humilité, c'est un chemin étroit, car cette qualité est très difficile à acquérir. Et on voit, donc j'ai mis cette image où on a un chemin qui monte, qui est étroit, qui demande des efforts, parce qu'en fait, ça nous demande de sacrifier ce qui nous tient le plus à cœur, et qui, paradoxalement, ce qui nous a servi le plus, c'est-à-dire l'ego. Alors, dans ce chemin de l'humilité, il y a le détachement. On a vu tout à l'heure que... La recherche du bonheur commence généralement par la recherche du plaisir, la recherche de l'avoir, la, les possessions, la réputation, les honneurs, les êtres chers autour de, lui, de nous. Pardon. Or, le bonheur, comme le malheur, sont l'expression de ce que nous sommes. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et que et la souffrance, en fait, se trouve dans notre dépendance vis-à-vis -vis de choses ou d'êtres extérieurs à nous. Dépendance qui constitue un attachement. Et plus cet attachement est excessif, et plus on a de l'agitation, de l'angoisse, et ceci accélère le processus des pensées et augmente la confusion en nous. Aussi les sages de l'Inde nous enseignent le détachement. Ce n'est pas une placide indifférence. Le détachement en fait, c'est euh, les désirs de l'ego, qui, comme les fruits mûrs d'un arbre, tombent. » Donc, il n'y a pas de souffrance dans le détachement. En fait, l'esprit qui recherche Dieu et qui prend le chemin de l'amour se détache peu à peu, naturellement, des désirs et des plaisirs matériels. Alors, je vais citer quelques sages qui en savent plus long que moi sur le détachement, notamment de nouveau « Ma Ananda Mouyi » plus votre vie et votre âme seront pleines de la divine présence et moins vous aurez soif de possession matérielle. Votre âme ne sera complètement perdue en Dieu que si elle est attirée par Lui, transformée par Lui, imprégnée de sa félicité. Ou encore, les plaisirs que vous avez dans la vie dépendent des sens et d'objets matériels, et ils sont toujours passagers, évanescents. C'est d'ailleurs pourquoi vous devez sans cesse les rechercher. Quand vous en avez fini avec une chose matérielle, il vous en faut une autre pour que vous soyez content. Et cela n'a pas de fin. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est le contentement et la paix de l'âme. Décidez d'obtenir tout votre bonheur de celui qui est la source de toute béatitude. » Alors dans le spiritisme, les esprits supérieurs qui se communiquent n'enseignent pas autre chose. Je cite maintenant des extraits de l'évangile sur le spiritisme. Votre amour pour les biens terrestres est une des plus fortes entraves à votre avancement moral et spirituel. Par cet attachement à la possession, vous brisez vos facultés aimantes en les reportant toutes sur les choses matérielles. Ou encore, Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affectée de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet, tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité. » Donc Le chemin du détachement suprême, c'est l'abandon de l'ego en s'abandonnant à Dieu. Et ce n'est pas facile, mais c'est véritablement ça qui apporte eh bien, le bonheur. Euh, en fait, quand on décide d'abandonner l'ego euh, pour se remettre totalement entre les mains de Dieu, les désirs et les peurs disparaissent. Euh, Amma nous dit que s'abandonner, c'est accueillir, accepter tout ce qui arrive sans éprouver le moindre sentiment de chagrin ou de déception. C'est faire confiance en Dieu, en la providence. Et c'est cela l'humilité. Voilà, et quand l'ego s'abandonne en Dieu, eh bien, euh, les liens de l'ego, du mental, disparaissent et un flot d'amour envahit l'âme. Voilà ce qu'on nous enseigne, c'est sages qui ont vécu cela et que nous espérons un jour vivre aussi. Et quand l'ego vient disparaître, on, on arrive à l'union avec le divin, qui est la dernière, l'ultime étape. Alors j'ai mis ici une, une image de Thérèse d'Avila, cette grande mystique qui était dans cette union avec le divin. Donc je vais donner la parole à ces êtres qui ont connu, cette union. De nouveau, Mananda Moï. Cherchez à faire tous vos travaux en serviteur dévoué de celui qui est le maître de ce monde merveilleux. Alors tout votre amour, tout votre attachement s'orienteront vers lui. La prison dans laquelle est enfermé l'ego s'émiettera peu à peu. Le grand être attirera votre âme à lui. Alors toute cette diversité de l'univers se fondra en un seul grand tableau et les expériences fragmentaires de la vie se fondront en un seul océan de joie. Ainsi, plus vous dépasserez les limites de l'ego, plus votre dévotion se concentrera sur un seul objet, et cela vous conduira jusqu'à l'infini. Alors, toutes les phases différentes de ce monde se fondront dans la béatitude éternelle. » Donc, C'est l'état de réalisation, c'est-à-dire l'union avec Dieu, une connaissance directe et intime de Dieu qui apporte la béatitude que nous recherchons tous et que connaissent les êtres au cœur pur. C'est la station ultime du soufisme que nous réaliserons tous plus ou moins rapidement en fonction de notre libre arbitre et de nos efforts. Si ce n'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre vie, car tous nous serons un jour des êtres de lumière. C'est notre destinée, c'est la loi du progrès ». Bon, pour terminer, je vais citer une communication médionique qui est extraite de la revue du spiritisme philosophique et moral. Il n'y a pas de plus grand bonheur, de plus grande joie que de ressentir l'amour divin. C'est une vibration qui dilate l'âme, qui se répand à travers l'organisme fluidique et le revivifie. L'âme touchée par cet amour s'embrase, s'enflamme. Elle n'a qu'un désir. Pour suivre cette extase, cette transcendance qu'elle ne peut atteindre seule. Seuls les purs esprits peuvent accéder sans limite à cet amour divin et jouir de cet amour parfait. Pour les autres esprits, cela est fonction de la révolution morale, de leurs efforts et l'intensité du ressenti est proportionnelle aussi à cette évolution. » Voilà ce qui nous motive de faire à tous ces efforts, c'est vraiment pour arriver à ressentir ce bonheur, cette extase qui est l'union avec le divin. Donc, je vous remercie pour l'écoute. Je vous mets une fleur qui s'ouvre, qui symbolise l'ego, qui s'ouvre peu à peu à l'amour divin. Et voici une bibliographie sommaire. Euh, qui m'a été euh, utile pour réaliser cette conférence, les ouvrages d'Alan Kardec, hein, de Mananda Moyi, d'Ama euh, et euh, aussi de Vitré Meyerovic sur Rumi et le soufisme. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour cette conférence originale qui fait le lien avec d'autres spiritualités et cultures. C'est très intéressant ce recul et ces, ces convergences que tu as mis en exergue. Il y a pas mal de pistes de réflexion. Euh, J'ai beaucoup aimé pour ma part cette notion de nourriture de l'âme, qui nous rappelle que l'âme, comme le corps, a besoin de nourriture quotidiennement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié dans notre société occidentale aujourd'hui et qu'on devrait cultiver. Euh, je me pose cette question, je te la pose, est-ce que cet oubli n'est pas à mettre en rapport avec la notion d'attachement dont tu as parlé Oui, parce qu'on est très attaché à, à cette vie matérielle, on est dans ce matérialisme et finalement eh bien, on, on oublie notre nature spirituelle et en fait nous sommes avant tout des esprits mais vraiment notre nature est spirituelle. C'est pour ça que c'est très important de nourrir cette âme. Nous sommes une âme avant d'être un corps. Enfin, c'est mon point de vue. Hmm. Et c'est vrai qu'on enfin, le voit bien, je trouve, dans, notre, dans les autres sociétés qui sont peut-être plus, plus pauvres aussi matériellement, mais qui ont une spiritualité qui est plus en avant. C'est comme si c'était inversement proportionnel, quelque part. Oui, on peut être euh, oui, plus pauvre maternellement, mais plus riche spirituellement. Et notre société actuelle occidentale est, de, est assez pauvre spirituellement. Il faut qu'elle retrouve sa richesse, je pense, pour retrouver le bonheur. C'est ça, ce fameux bonheur. Mmh. Euh, merci beaucoup Isabelle. Euh, avant de nous quitter, euh, je souhaiterais rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions après le direct. Elles seront répondues. Et Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à tous et puissiez-vous tous trouver le bonheur en empruntant cette jolie, cette jolie route. Merci, bonsoir. Au revoir.